la Sophie, enfin, ton répondeur, dit voilà écoute, euh, ça fait quelques jours que je suis amoureux de toi Et c'était pour première chose pour moi, écoute, euh, rendez-vous au café de la Gare, 14h, ciao C'est encore Gaëtan, ce petit obsédé, qui travaille au champ, aux rayons surgelés Il grague tout ce qui passe, raconte des trucs douteux, c'est un gros dégueulasse, il est vraiment foireux Il vit chez sa mémé, il s'habille chez Dama avec son petit ciré, il est vraiment un gars il joue les donjons dans sa super robot, il est vraiment l'avant, il n'écoute qu'à l'amour. Jean, Neymar de ce ceux... Têta, rien. J'ai rencontré Sophie, à la foire au fromage Elle est vraiment jolie, je suis sur un nuage J'ai eu son numéro, par son meilleur copain C'est un grand rigolo, je crois qu'il m'aime bien Paraît que je lui plais, et qu'elle me trouve beau Quand je vais mon ciré, je ressemble à clo Elles ont tout folles de moi, je suis irrésistible Elles ont tout en émoi, je suis vraiment terrible Je l'aurai lui plaît J'en suis sûr Elle va craquer Allô Sophie, dis si tu as reçu mon message après 14h Ah mais écoute, euh, il est toujours pas trop tard Donc rendez-vous 19h euh, au drugstore, ciao je suis vraiment passé pour une fois que je sors à une super soirée au café, l'autre drugstore C'est vraiment mal barré, que vont dire les copains. Ce type a tout gâché, y'a plus de rime 1. un. J'ai envie de le tuer à grands coups de chevrotine ou bien de l'éventrer comme ça dans sa cuisine. Mais c'est quand même bizarre pour une fois qu'on m'invite. Ou si c'est un coup Bernard et de ses acolytes. Il est bientôt deux heures, mais elle ne l'arrange plus. Je vais lui faire le cœur, mais dire que j'aime plus Ses copains sont partis, le café va fermer Je n'ai qu'une seule envie, c'est d'aller me coucher Allô, euh, Sophie, écoute, c'est Gaétan, je... écoute, il est 2h du matin Je suis fatigué, j'avais faim, j'ai mangé le praline J'avais toujours faim, je viens de finir fleur Écoute, euh, ça fait dur entre nous, écoute, c'est fini Je sais que ça va être dur pour toi, mais courage, courage, ne pleure pas je serai un ami pour toi si tu veux, c'est fini entre nous, ciao